Quel est le rôle du contexte de l'activité dans l'autorégulation Pour bien comprendre où interviennent les croyances et les connaissances métacognitives, le schéma général de l'autorégulation ne suffit pas. Il est encore incomplet parce qu'il suppose qu'il y ait un lien direct entre l'apprenant et l'activité. En réalité, comme l'ont démontré en parallèle des chercheurs en psychologie sociale tels que Pascal Huguet, Daphna Husserman, Carol Dweck et leurs collègues, le lien entre l'apprenant et l'activité est ternaire. Le même apprenant traite l'apprentissage différemment selon le contexte de traitement qui prévaut à un moment donné. Selon que l'activité s'inscrit dans un contexte familier et cohérent avec ses propres motivations, ou dans un contexte perçu comme menaçant, coercitif, ou en conflit avec ses propres intérêts, l'attention à la tâche s'en trouvera modifiée. Et cela, indépendamment des caractéristiques informationnelles de l'activité régulée. Il faut donc complexifier le schéma de l'autorégulation métacognitive en y inscrivant le rôle des représentations de soi impliquées dans les motivations extrinsèque d'apprentissage et en associant la perception de l'importance d'une tâche au contexte où l'évaluation intervient. Le rôle du contexte dans l'impact des biais sociocognitifs est très important dans ses implications pratiques à l'école. Pour bien le comprendre, il faut introduire les thèses de ce qu'on appelle la métacognition située. Ces théories défendent trois thèses fondamentales. Premièrement, chaque contexte d'action active une image consciente de soi parmi celles qui ont déjà été construites. Cette activation d'une représentation spécialisée pour un contexte n'engendre-t-elle pas une confusion sur qui l'on est vraiment Chacun en fait l'expérience, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas conscients de l'absence de représentation unitaire de qui nous sommes. Penser avoir une identité unique et stable, indépendante du contexte, est une illusion socio-cognitive qui a une grande vertu, celle d'être motivante et réconfortante. En réalité, les élèves comme les adultes sélectionnent leur représentation d'eux-mêmes en fonction des caractéristiques du groupe où ils interagissent à un moment donné. Le milieu familial, le club sportif, le groupe d'amis, la classe, le cours de français, le lieu de culte, etc. rendent saillante une image de soi précise et particulière. À chaque groupe sont associés des objectifs, ce qu'il convient de faire dans ce contexte, et une image de soi cohérente avec ces objectifs. La recherche démontre que, comme chacun d'entre nous, les élèves naviguent d'une identité à l'autre sans s'apercevoir de ces changements. Or, la navigation identitaire a un rôle considérable dans l'autorégulation parce que la représentation de soi contextuellement liée à une activité ou à une discipline influence considérablement le niveau d'effort engagé dans cette activité à travers la motivation d'apprentissage suscitée par le contexte. À chaque image de soi correspond un mode d'appropriation de l'apprentissage et un niveau de régulation de l'effort. Supposons qu'un élève de milieu défavorisé active à l'école une représentation identitaire liée au niveau socio-économique de sa famille. Cette représentation, une fois activée, lui servira à expliquer ses erreurs et ses contre-performances. La théorie identitaire de la motivation prédit alors qu'il serait incohérent pour cet apprenant de faire porter son effort sur une cible que, du fait de son origine sociale, il ne peut pas espérer atteindre. L'élève forme la prédiction que pour ceux qui sont comme lui ou comme elle, la difficulté de la tâche la rend hors d'atteinte. L'élève tend alors à rejeter l'exercice ou la matière comme n'étant pas pour lui, pour elle, et à reporter son effort sur d'autres images de soi où son sentiment d'efficacité personnelle pourra mieux s'épanouir. Non plus celle de l'excellence scolaire, mais par exemple celle de la popularité dans la classe ou sur un réseau social, la compétence sportive ou artistique, ou encore une posture de provocation. La perception conséparant de l'école et ou de lui-même fait partie des éléments pris en compte par l'élève qui décide alors de ce qui est ou non pour lui ou pour elle. N'est-il pas possible d'influencer la représentation de soi de l'élève qui est activé dans le contexte de la classe La troisième affirmation Lié à la théorie de la métacognition située, répond positivement. Si la représentation de soi la plus saillante dépend des indices motivationnels qui sont fournis dans ce contexte, on peut activer la représentation de soi favorable à l'apprentissage. Comment Par des exercices et des interventions qui permettront de la construire et de la renforcer. Réciproquement, l'enseignant doit veiller à ne pas renforcer involontairement les représentations identitaires défavorables par un certain nombre d'affirmations et de pratiques. Par exemple, un cours peut être perçu par l'élève, soit comme un lieu où l'on ne peut pas vraiment s'exprimer et faire ce que l'on aime, donc un lieu de perte ou de restriction de son autonomie, soit encore comme un lieu où l'on prépare qui l'on sera demain, quelle profession on aura Un lieu d'autonomie. Soit comme un lieu où l'on remplit ses obligations envers sa famille. Un lieu de manifestation des valeurs affiliatives. Le contexte scolaire peut donc être travaillé par l'enseignant, par les équipes pédagogiques et éducatives, ainsi que par les familles, pour être mis en cohérence avec les motivations identitaires des élèves favorable aux apprentissages. En résumé, selon la théorie de la motivation identitaire, ce n'est pas seulement la difficulté d'un exercice qui décide l'élève à l'accepter ou à le rejeter. Cette décision dépend de ce que le sentiment de difficulté signifie pour l'élève et donc pour son image de soi contextuellement dominante. Pour les uns, la difficulté signifie que la tâche est impossible, hors d'atteinte, qu'elle n'est pas pour eux. Pour les autres, la tâche difficile représente une tâche importante, un défi stimulant à relever. L'idée essentielle à retenir pour un contexte d'enseignement est que les représentations de soi d'origine socio-culturelle influencent profondément la décision métacognitive et peuvent motiver le rejet par les élèves d'apprentissage qui leur sont en réalité accessibles.